Et bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Donc euh, je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet concernant euh, l'apprentissage du piano. Euh, et donc, est-ce qu'il est important euh, de passer par le conservatoire ou quelle est la meilleure manière d'apprendre, est-ce en autodidacte, quels sont les avantages ou les inconvénients Alors personnellement, euh, j'ai pas fait forcément les choses dans l'ordre, puisque j'ai commencé en fait euh, par euh, être complètement dans un apprentissage autodidacte. Alors quand je dis que j'ai pas fait les choses dans l'ordre, j'ai pas fait les choses dans l'ordre selon, euh, on va dire, la, la pensée populaire qui consisterait à penser qu'il faut euh, faire le conservatoire ou une école de musique pour apprendre un instrument et que finalement être autodidacte, quelque part, c'est encore un peu marginal. Euh, le truc, c'est que il y a les avantages et les inconvénients et euh, les deux peuvent être complémentaires et l'idéal, en fait, c'est de, de prendre le meilleur des deux mondes euh, parce que, bah oui, c'est clair que c'est hyper important de faire une école de musique si on veut gagner du temps si on veut ne pas accumuler de lacunes si on veut apprendre les outils euh, euh, essentiels et aller droit à l'essentiel les par rapport à notre objectif on gagne un temps fou euh, le truc c'est que, bon, personnellement j'ai jamais été trop, euh, trop scolaire j'aime bien, euh, j'ai toujours été un peu créatif un peu à vouloir faire les choses par moi-même c'est un défaut, une qualité, ça, ça, ça se discute et donc j'ai voulu en fait écouter tout simplement ma, ma, ma passion pour la musique, mon envie d'aller d'apprendre l'instrument euh, en mode autodidacte et vraiment faire, euh, euh, faire ce que j'aime et écouter juste mon envie, mon envie, mon envie de, de jouer comme tel ou tel musicien, tel ou tel artiste. Et finalement, ben, un... l'inconvénient, c'est que forcément on a des. on prend des mauvaises habitudes. Hein. Par exemple au niveau des doigtés, au niveau de. Euh, on a plein de lacunes, tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a un avantage énorme à cela, et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de personnes qui le disent, et les autodidactes aussi, c'est qu'on on développe vraiment une personnalité musicale, parce qu'en fait, on ne se met pas du tout dans un moule, on n'est pas moulé, puisque finalement, on se forme soi-même, et donc on est authentique avec, euh, avec nous-mêmes, et on cherche toujours un petit peu euh, à exprimer notre musicalité propre, et on n'est pas influencé par euh, un cahier des charges, euh, ou un moule dans lequel il faudrait rentrer pour... Euh, euh, pour être dans les standards, en fait, qui sont euh, peut-être des standards dans, le, dans les conservatoires, par exemple. Alors ça, c'est vraiment l'avantage d'être autodidacte. Et donc... Euh, euh et, et donc voilà, on, on rencontre par exemple des, des musiciens qui peuvent être vraiment virtuoses, et pourtant on, on dit souvent par, parfois d'un musicien qu il, qu il a, qu a, qu a, que son jeu est froid, qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas d'âme. Bon, après c'est subjectif, hein. mais il euh, y, a, y a ce côté-là aussi. En fait, on peut être euh, euh, avoir passé des, des, des années au conservatoire, être virtu virtuose, et pourtant avoir euh, finalement perdre un petit peu son âme d'artiste, j'ai envie de dire, ou, ou en tout cas avoir un jeu qui est, qui est pauvre. Et à contrario, euh, un musicien comme bb king par exemple il faisait une note et puis on savait que c'était lui qui jouait quoi parce qu'il avait une forte personnalité et puis pourtant il avait euh, toute sa carrière a été euh, basée euh, presque sur la gamme blues point barre quoi et donc euh, et donc bah en fait l'idéal c'est de combiner les deux quoi c'est à dire euh, euh, d'un côté ne pas euh, penser que que le standard du conservatoire euh, est le seul modèle qui existe euh, parce que le problème c'est que ça on peut ne pas y adhérer euh, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément envie de, de jouer à la façon de, euh, du cahier des charges du conservatoire. Mais euh, l'idée donc, ça serait de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'un côté euh, se servir du conservatoire ou des écoles de musique pour développer eh bien, la technique, la compréhension harmonique, les outils harmoniques qui permettent de gagner vraiment du temps, alors, je parle par exemple dans le cadre, moi, des, des, des musiques improvisées, euh, donc des cursus musique actuelle ou les, musiques, euh, ou les cursus jazz, par exemple. Euh, le classique, c'est très bien aussi, bien sûr, pour tout ce qui est... Évidemment, euh, je, euh, pour tout ce qui est technique, euh, virtuosité, répertoire, tout ça, euh, ça permet finalement d'avoir zéro lacune, on va dire, euh, et d'être capable de, de tout faire. Mais en même temps, de respecter sa, sa personnalité musicale et de vraiment faire ce qui nous enthousiasme et vers là où on et, euh, et jouer la musique vraiment qui nous plaît quoi et sans complexe parce que euh, on, peut, on peut aussi euh, je pense que ça peut monter à la tête de, de, de jouer euh, euh, des œuvres euh, extrêmement complexes et on peut se dire moi je suis pas n'importe qui j'arrive à jouer ça Ouais, mais en fait, c'est pas ça le but, quoi. C'est pas, pas la démonstration qui est importante, c'est juste qu est -ce, quelle est la musique que j'ai envie de jouer, quelle est la musique qui me fait vibrer. Et donc, d'aller dans, dans ce, dans ce sens-là uniquement et se servir de tout ce qu'on apprend en école pour pouvoir y arriver au mieux et avoir cette joie de pouvoir s'exprimer au mieux dans, le, dans la musique qu'on aime, quoi. Donc, c'est juste une réflexion qui n'est pas du tout pour opposer l'un avec l'autre, au contraire, parce que je trouve qu'il faut juste euh, considérer que les deux sont complètement euh, euh, complémentaires. Voilà. Alors, personnellement, euh, moi, c'est finalement tardivement que je me suis mis, à, que je me suis mis finalement à, à, à essayer d'éradiquer toutes les lacunes en entrant en conservatoire euh, en piano jazz. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que bah, les, les deux sont importants, en fait. Les vraiment, euh, euh, à la fois à faire des études euh, sérieuses qui permettent vraiment de, euh, eh bien de, de maîtriser les outils, la technique, et en même temps, donc, aller vers ce qu'on aime. Donc, euh, voilà, c'est juste pour, euh, pour dire qu'il me semble que c'est le bon chemin à suivre euh, qui permet de, ainsi de, de vraiment euh, euh, s'exprimer avec, euh, avec beaucoup de liberté, de ne pas être frustré par manque... Euh, de connaissances harmoniques, parce que quand on est autodidacte, on peut vraiment manquer de compréhension harmonique. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Puis si vous avez envie d'aller plus loin, ben je vous invite à découvrir mon site formation-clavier.com, euh, dans lequel vous découvrirez des tutos de piano pour euh, bien commencer et puis pour aller plus loin. Et je vous souhaite une excellente journée